On se retrouve maintenant avec Philippe Baudouin, Dalibo, c'est le nom de la société. Mmh. Alors vous, êtes, vous, vous avez une société qui est un animal un peu particulier dans le monde de l'entreprise. Hein. Alors pas par son activité, parce qu'elle est quand même assez traditionnelle, mais par son, son statut juridique qui est de, de l'ASCOPE. Alors on va parler hein, de, des avantages ou des, ou des, ou des, ou des inconvénients de la SCOPE. L'activité elle-même de Dalibo, c'est quoi vous, vous gérez des données pour les clients, c'est ça Des logiciels En fait, on offre des services... Euh, autour d'un logiciel principal, gestionnaire de base de données, ouais. service de formation, de support et de conseil. Hum. Donc pour des clients qui sont eux-mêmes utilisateurs de ce logiciel pour leurs propres données. Oui. Donc, donc vous fournissez, la, vous louez le logiciel ou comment ça se fait C'est comment la formule Alors, vous le ce logiciel en l'occurrence est un logiciel open source. Ça veut dire qu'il est sous une licence qui est gratuite. Oui. Euh, donc les clients peuvent utiliser comme ils le souhaitent, hum. sans rien devoir à personne. Hum. Et nous simplement on est en appui pour du support. Ah oui, mais comment formation. il faut vivre quand même comment vous, Votre set c'est quoi Bonne question. Bah oui. <rire> donc, ce sont les clients qui euh, nous commandent, nous achètent du service. Ah, et au travers de ce service-là, de... on va. Donc, vous facturez une prestation de service. Donc, on facture une prestation de service. Et en même temps, on va participer au développement de ce logiciel donc, qui s'appelle PostgreSQL. Bon, un parce peu plus tard. Que de... Sur ce métier-là de la fourniture de logiciels, il y a quand même des, des, des, des dinosaures quoi, dans, dans, dans le monde. Hein. Alors, le premier, c'est Oracle. Hein. est ce que vous avez de si particulier pour pouvoir mordre les chevilles d'Oracle Eh bien, c'est très simple. On a un logiciel qui, aujourd'hui, fait en gros la même chose, ouais. avec le même niveau de fonctionnalité, de performance, etc. Ouais. Sauf que le coût de possession pour les entreprises est beaucoup moins cher. Ils vont me taper dessus, là, les gens d'Oracle. Hein. Mais c'est la vérité. Oui, mais... Ils ne peuvent pas acheter ce logiciel, ils ne peuvent pas mettre la main dessus, parce que c'est un logiciel dont le développement est communautaire. C'est réparti sûr. entre un grand nombre ouais, d'entreprises ouais. dans le monde entier. Ouais. Et donc, ils ne peuvent pas racheter ce logiciel. Personne n'en détient les droits. Alors, deuxième caractéristique, c'est que vous êtes une SCOP, c'est-à-dire une société coopérative. Absolument, c'était coopérative. Elle appartient à ses salariés Absolument. Donc on a 60% à peu près des salariés qui sont eux-mêmes détenteurs du capital, donc qui sont associés, mmh. qui participent aux prises de décisions euh, stratégiques de l'entreprise. Ouais. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va par exemple élire nos dirigeants ouais. tous les deux ans. Ouais. Vous êtes élu, vous Alors moi, je ne suis pas dirigeant. Non. Je ne suis pas gérant. Par contre, je fais partie des, des associés. Mmh. Euh, tout ça, c'est fait sur la base d'un programme mmh. qui est construit, co-construit avec l'ensemble euh, des, des salariés. Combien de salariés en tout On est une bonne trentaine maintenant. Oh, c'est une grande famille. Ça fait une grande famille. Enfin, fait, ce n'est pas forcément dans les grandes familles qu'on s'entend. Se hein. Absolument. Après, ça veut dire qu'il qu faut quand même trouver des consensus. Oui. Et ce n'est pas tous les jours si facile que ça, effectivement. Oui. Mais c'est passionnant à vivre. L'intérêt, c'est la passion que vous pouvez y mettre, et, et, et l de vivre dans cette communauté. Absolument. Et, et ça crée des, des, des relations. Et financièrement, euh, euh, on se euh, partage euh, le profit Absolument. À la fin de l'année, euh, quand décide. il y a des bénéfices, euh, il y a une partie importante euh, qui est reversée, alors non pas seulement aux associés, mais à l'ensemble des salariés. C'est un choix collectif qu'on a fait, à part égale. Euh, voilà. Ça s'appelle Dalibo. Vous savez pourquoi vous avez appelé ça Dalibo Je ne sais pas. Il si n'y a, a, a pas de signification particulière. C'est un nom qui a été da choisi. dalibo.com.fr com. com. Merci beaucoup. Merci beau. à vous.